Peggy 18 et eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure Bien sûr vous ne rêvez pas, on se retrouve Pour le premier épisode Sur le nouveau jeu Dead Island 2 Puisque vous me l'aviez quand même pas mal demandé Je vais être très honnête avec vous, j'avais pas Vraiment prévu, euh, même spécialement prévu De faire un let's play sur ce jeu, bien au contraire J'avais même pas prévu à la base de le prendre Et je me suis dit bah écoutez c'est l'occasion De l'essayer, sachant que je ne connais même pas Du tout cette licence, je n'ai jamais joué à Dead Island premier du nom, il vient de sortir très récemment. Je me dis, allez, autant en profiter, autant en découvrir le jeu en plus à l'air beau et surtout ça se passe à Los Angeles, L.A. Ils ont fait un jeu de mots d'ailleurs, Hell Hey. Voilà Hell pour l'enfer, bref incroyable. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ça. J'espère que vous êtes content j'espère que vous allez apprécier ce let's play. Une demi-heure pour chaque épisode environ, on va faire ça comme ça. Et puis on va se retrouver tous les jours évidemment pour un nouvel épisode. Comme ça, on est plutôt pas mal. Évidemment la qualité maximale en deux cas. Faites-vous plaisir et puis euh, mettez-vous dans le noir éventuellement puisque c'est un jeu un petit peu horreur si je puis dire mais bon un peu fun quand même donc ça va être assez amusant euh, je l'espère en tout cas on va directement lancer la nouvelle partie j'espère que vous allez kiffer Then we jump down to our front. Hefe, climbing up the walls, high enough to hear their call. the Down to ten, dancing with death. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my. better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. <laughs> Must be a mile with Jackie. This'll do. Oh, my God. You're Emma John, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? <sighs> We have, we have a second chance. She always likes surprises. Hahaha. <laughs> Ah ouais d'accord, et c'est comme ça que ça commence Et je pensais pas du tout qu'on allait être à fond direct comme ça Choisissez qui laissera dans son sillage une traînée de cadavres de zombies Dans l'enfer de LA Ouais d'accord, en gros on va choisir notre personnage quoi Ah excellent Alors on a Jacob qui a l'air complètement déjanté bien sûr On a Bruno euh, Bruno qui m'attire pas spécialement Bon ils ont des attributs aussi, il faut faire attention à ça Carla bien mignonne euh, Dégâts critiques un 1 Résilience, un, un, santé max un, un. Ah, Danny Attendez mais Ah non, Car oui, je croyais que c'était le même prénom Je me suis cru sur Far Cry 6 pendant un moment hein. euh, Ok, Ryan Incroyable Ryan Déjà Ryan il me fait kiffer Juste par sa prestance Et Amy, je suis déjà en crush Voilà, Je vous le dis, je suis déjà en crush Bon bah écoutez, on va partir je pense sur Ryan euh, Je sais pas pourquoi J'ai l'impression que tout le monde Choisirai euh, choisirais Ryan, je ne sais pas pourquoi mais Ryan euh, Voilà, moi ça me fait penser à Far Cry 3 en plus euh, Aucun rapport, je suis désolé, voilà Mais bon, agilité par contre c'est pas terrible hein. C'est pas terrible euh... Ah ouais, c'est ça le problème aussi quoi hein. Est-ce qu'on prendrait pas une femme justement, tiens Eh regarde l'agilité qu'elle a Eh franchement c'est ma crush, et je prends Amy On est là pour ça Voulez-vous vraiment vous frayer un chemin en massacrant Tout sur votre passage, bien sûr J'accepte Let's fucking go, le destin est scellé messieurs dames le destin est scellé ah. Non il faut pas l'enlever Bah ouais, bah ça Bah Ouais, ouais d'accord 10 nuts. OK, c'est parti. Et on est parti pour configurer les touches. À tout de suite. Allez, c'est parti. Vous vous videz de votre sang bien sûr. Eh ben écoutez. Bah ouais, c'est fort embêtant, je suis bien d'accord. Oh parfait, une trousse de secours superbe. Ça commence bien. J'avais pas fait attention, on a un pied euh, en moins en fait D'accord, on a déjà un pied en fait euh, Spécial, je sais pas comment on dit Bon allez, on va vite se barrer de là Parce que ça sent pas bon du tout euh, On s'est enlevé un corps étranger Il ne faut pas normalement Mais bon, dans ces conditions, je comprends Hop, oh wow C'est magnifique Ouais, j'ai fait mon PSC1 il y a pas longtemps, il y a quoi Oh là là, un feu d'artifice Ah non, oui, d'accord <rire> Trouver les autres survivants Alors, euh, Ok, bah c'est parti mon kiki on y va, est-ce qu'on peut courir Bah pas exactement, hein, vu l'état dans lequel on est. Allez Amy, tu peux le faire. Amy Winehouse, peut-être passer par là, très bien. Mais pour le moment, c'est un jeu qui est relativement joli. Oh Allô Ah Ah, ça commence déjà avec des hallucinations, c'est pas mal ça. Ok. Euh, on a une machette. Ah et bah c'est parfait ça. C'est parfait, comment ça fonctionne, très bien. Ça va nous permettre de casser euh, bah, ce carton du coup Mais oui Allez, on progresse Jusqu'aux autres survivants C'est assez intéressant, c'est euh, typiquement le genre de jeu que je ne joue pas hein, Vraiment je vous le dis Donc c'est vraiment une première pour moi ce genre de let's play Oh, incroyable, une caisse Des pièces Très bien, en fait il va falloir faire très attention Parce qu'à mon avis on va passer à côté de certaines choses Je me connais en fait hein. Moi j'ai tendance à... voilà, il faut faire attention euh, On voit absolument rien Je sens que je vais crier hein. Ah on a une lampe torche Oh waouh Attendez, on va juste vraiment prendre notre temps Autant profiter, les gars, le jeu il coûte 70 boules. <rire> Donc, euh, comptez sur moi, je vais quand même profiter et prendre mon temps quand même d'analyser les choses. Donner un coup de pied, hop, wow. oh, c'est bon ça, ok. C'est quoi ce bruit Oh non, oh non, mais s'il y a des bruits, alors toi t'as mal fini, toi Euh, ouais, bon, c'est un vrai jeu d'horreur. Hein. C'est pas ma cam, hein, les jeux d'horreur. Ah, mais c'est pas vrai, on fait pas ça. hein. Très bien, allez, ceci étant dit, ceci étant fait. Tous les épisodes sortiront à 19h, je vous le dis. Ouais bon, en fait, ça c'était prévisible. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors on peut, voilà, donner des coups de pied, c'est chouette. J'aime beaucoup ce qui se passe. Euh, J'ai le champ de vision à fond, si jamais vous voulez savoir. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus grand. J'entends des gens agoniser. Ah c'est, je peux courir. Incroyable. Est-ce que je peux faire une glissade Ah ouais. Chouette. Ok, par ici. Oh là. Euh, par ici, bien sûr. Ça me paraît évident. Ok, on s'en rapproche. Oh yes. Est-ce que je peux récupérer... What Attends. Ok, je peux rien récupérer. Euh, C'est moi qui bouge dans l'avion, bonjour. Hop, excusez-moi, je suis énervé. Hein. Human. Anyone injured? Uh, just a few bruises. I think we got lucky. I I'm Michael. Amy. This is fucking tremendous. <laughs> Emma, darling, I'm so sorry about Robert. <gasps> Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. <sighs> Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Oh, hey. You know you got all like blood coming out of your ears What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Start warming up. People, this is Emma Jaunt. Cool? cool. Uh, of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. <laughs> we need to get her home to safety. Oh, non, trop. Ce jeu va me plaire. Something there? Uh, careful. Uh... Come on, Ames. Oh. Hi. My, my... Wife... Oh, crap. She's alive. I feel a pulse. Get this off me. Want to stop just standing around? Michael, help. Wow, l'équipe de bras cassés quand même, c'est assez impressionnant, hein. Allez, les gars, on boys. Let's see those muscles. Ready Ah, C'est trop Je pense qu'ils sont time out, je ne vais pas Je veux dire, peut-être the world rester. you. le monde a besoin, ils les Okay, Michael, if you're sure. Here is my address in case you change your mind. Good luck. I hope you get eaten. I'll call the army, send help. Go. Bon, oh, ça c'est sympa qu'elle ait donné son hey, adresse quand même. <laughs> <laughs> OK. Okay. Looks like I'm up. Oh, je sens que ça va me plaire cette histoire. Obtenez de l'aide. Oh, some backup. Uh -huh. Ok, ok, ok. Le petit tutoriel pour se débattre. Ok, on peut attaquer, genre, comme as. Ok, comme as. comme as. Votre arme a cassé. Ah. Fort nuant. Fort nuant. Euh, récupérer une autre arme. Bah, je veux bien. Ça va, Angelina Non, <rire> elle est pas très jolie. Euh, Angelina, jolie. Allez, ça, c'est quoi Un marteau. C'est encore mieux ah Mais il faut pas faire ça Hop ça dégage hein. Voilà Allez, je prends mon marteau, j'ai dit Et je te défonce la race comme as. Oh, putain c'est bon ça Oh purée vous êtes beaucoup là quand même Oh là là Ok, est-ce que je peux me protéger Non F lorsqu'un zombie est à terre, d'accord. Allez hop je dégage. Alors, je sens que je vais crever comme un débile Hop Oh, oh ça a... Ok, on peut récupérer en plein vol des trucs euh, je peux faire ça, d'accord Ok Ok, tuer les tous, attends On va avoir un petit problème là Voilà, hop, ça dégage Hop, des coups de pied Oh, d'accord Ok, oh putain mais Je pense qu'on va pouvoir faire des combos incroyables Alors Pardonnez-moi mais moi c'est vrai que je suis pas friand à la base de Dead Island, je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je découvre hein. hop ça dégage. Voilà. Parce je que te, je te matraque la figure. Oh, ah voilà. On s'en va. Voilà. Hop. Hop. C'est bon, t'es déjà mort. On va récupérer ça. Toi aussi ça dégage. Ok, on se fait un petit soin. Oh là le coup de pied il passe bien. Votre arme a cassé, ah heureusement que un tube en acier apparaît. Joshua ça va, je te défends. Ouais. Euh, il me faut encore quelque chose là non Il faut que je récupère quelque chose encore Peut-être là-dedans, non pas du tout. Aïe. Aucune peine. Dans ta face. Voilà, du bois brûlé, ok. Qu'est-ce que je peux faire avec du bois Je peux faire beaucoup de choses avec du bois. Est-ce qu'il y a encore des gens Il faut que je lance mon arme sur la roue si Ah si la tire est Euh ok Alors attendez bougez pas Regardez comment je vise bien Incroyable Oh Oh wow Et ça c'est du slow motion de qualité oh. Holy shit Yeah You're all fucking with the wrong girl. Okay. Check on the others. Bon Joshua? <sighs> Can't lie. We are in a tough spot here. Hey. Uh, oh god. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Hey. Well. We're not beat yet? Ça sent pas bon ça hein? Pas ennuyeux. 66 Alpine Drive. Eh oui, heureusement qu'elle a donné son adresse, la madame. Heureusement qu'elle a donné son adresse, la madame. Island 2 Voilà pour l'intro Putain c'est incroyable C'est incroyable parce que ça me fait penser à quelque chose d'actuel Qui se passe à Los Angeles Pas exactement mais bon Ceux qui voient de quoi je veux parler Bah voilà Bonsoir Entrer dans la partie Et eh ben, on va rentrer dans la partie y a pas de problème Moi je rentre dans la partie Oh yeah Belle air Alors On sait absolument pas comment on a fait pour arriver jusqu'ici Où êtes-vous dans Bel air Très bien Donc là on, va, on recherche Emma bien sûr euh, Bah écoutez Une villa de riches C'est forcément ici Un colis On a un colis Emma réside de l'autre côté de cette demeure Vous allez devoir trouver le moyen de le traverser en jouant des coudes pour vous y rendre Ok ah ouais D'accord, point de navigation. Ah, Emma, elle est là. Mais comment ça se fait qu'on... Déjà, c'est cool parce qu'on est rentré dans le bon quartier direct. Ah, c'est vraiment fou Comment on a fait <rire> C'est dingue Le plus intéressant, on vient de le zapper dans une... <rire> c'est ouf Bon, allez, bah écoutez, on va... On va, on va, on va y aller, on va essayer y aller. Alpine Drive. Tout ça fait, 70. So, right D'accord, donc il va falloir le disjoncteur pour ouvrir. Voilà c'est ça Il faut du courant euh, Dans ce genre de situation Est-ce qu'on a vraiment besoin de courant pour ouvrir ça Parce que concrètement Tu défonces le machin c'est fini Enfin je sais pas moi j'ai jamais fait, j'ai jamais eu affaire à ça hein. euh, Je préfère vous le dire Ok Bah là il faut du courant Ah si ça marche Très bien là c'est bon Fouiller le garage Donc là on va trouver un disjoncteur Qui va être là dedans Pas du tout Le disjoncteur il va être dans le garage c'est logique C'est ça ce qui est plutôt pas mal Rétablissez le courant de la porte de la résidence Ah bah voilà mais c'est bon Mais putain mais c'est un truc de dingue euh, attendez je vais le lâcher parce qu'il y a d'autres trucs à récupérer quand même Des pièces euh, voilà une tondeuse On peut faire un petit peu finalement euh, couper l'herbe Parce que bon l'herbe ça prend feu Et comme il y a du feu partout on peut limiter la casse Si on coupe l'herbe Bon enfin je dis ça je dis rien moi je propose des solutions hein. euh, ok bah écoutez Excusez moi si je dis des bêtises je suis un peu stressé Parce que je sais pas du tout ce qui va se passer donc Eh hey, attendez on peut passer derrière là Oh S'ouvre par l'autre côté évidemment Évidemment, ça aurait été trop simple. Allez, plaçons le disjoncteur, bien sûr. Ah, je m'y connais, moi, en disjoncteur. Hein. Je suis un vrai électricien. Oh, oh mais c'est qu'il se passe des choses. Ah, et ça souffle direct en plus. Ok. Alt G, tout en donnant une direction pour okay, esquiver les attaques. James, oh. On peut se la faire en moonwalk, regardez. Incroyable. Michael Jackson. Allez, Hop, coup de pied. J'ai déjà les bons enchaînements, peut-être. Hop, ça dégage. Eh, ça, c'est un plaisir. Ça c'est un plaisir, moi je fais la, la danse, vous savez comment on dit là, quand tu lèves les jambes là Hop, coup de pied dans la gueule, paf, ça dégage Hop, toi aussi c'est pareil, hein. et voilà Oh, toi tu restes au sol par contre je t'ai pas demandé de te relever Hop, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied Moi bon, je pense que les coups de pied ça épuise moins quand même Voilà, et on peut récupérer des attaches, hein. c'est chouette hein. Bon, qu'avons-nous là Vous en pensez quoi jusqu'ici du jeu, dites-moi Est-ce que... Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse Est-ce que vous avez le jeu Est-ce que vous avez déjà regardé des let's play Ou est-ce que c'est votre premier contenu que vous regardez Si c'est le cas Est-ce que euh, ça vous intéresse Est-ce que vous trouvez ça chouette ou pas Dites-moi tout ça en commentaire Le petit like évidemment, n'oubliez pas Le like ou le dislike, bien sûr Un peu gore quand même hein. Un peu gore évidemment Bah c'est de l'aide d'exemple, hein. voilà hein. Hop, coup de pied Votre arme a cassé Ah bah c'est pas grave, coup de pied Hop, hop, hop, hop, hop <rire> J'adore ce qui se passe Maintenez pour ouvrir votre roue des armes ah, ok bah au fait on a pas mal de choses On a du bois par exemple Ah oh, ouais et on peut lancer le bois Attendez je fais un test Superbe on peut le reprendre Superbe Bon bah ben, voilà allez on va sonner Pas du tout Ah so how do I get in? Porte verrouillée Ah il y a une caméra Eh hey, s'il vous plaît <rire> euh, Ok ma santé elle est en haut à gauche Il me reste une seringue J'ai compris je suis un génie S'ouvre par l'autre côté très bien Bah donc du coup et heureusement qu'il y a les points d'objectif quand même. Euh, par contre, il faudrait quand même que j'ai une arme. Voilà. Non, j'ai pas d'arme dans la main là. Comment ça Voilà Bon Ouvrir Oh. Moi oh, j'aime pas l'ambiance. Eh hey, mais c'est un iPad Incroyable. Euh... Ok, on vient de manger une barre de céréales, on sait même pas si c'est périmé ou pas, c'est chouette. Bah, après, quand on a faim, il faut manger, hein. c'est bien vrai. Allo ah Excusez-moi, j'ai éternué, j'ai coupé mon micro. Euh, alors Une non guitare. Ça ne passe pas, comment ça, ça ne passe pas Qu'est-ce que tu racontes, ça ne passe pas Ah ouais, passage secret et tout Trouvez les panneaux connectés à la porte et détruisez-les pour débloquer la serrure. Qu'est-ce que tu me racontes, là Il faut trouver les panneaux. Attends, j'ai rien compris, là, ce qu'il faut faire. D'accord euh, trouver les panneaux Alors attendez, un piano Non c'est des panneaux qu'on veut, c'est pas des pianos Piano panier Piano panier, piano panier Piano panier, panier. piano panier Vous les pannez. Bon, euh, c'est pas ici Donc déjà là on est un petit peu débile Enfin, jeu, hein. je, je... désolé de vous inclure Mais vous faites partie de l'aventure, voilà Vous faites partie de l'aventure Introduisez-vous dans la play -s de survie Oui ça j'ai compris, oh regardez une fenêtre ouverte Eh j'ai la soluce Pas du tout évidemment euh, Ça me paraissait justement trop réaliste Pour que ce soit ça Attendez mais j'ai zappé quelque chose ou je suis un débile S'ouvre par l'autre côté uhum. Non mais j'ai raté un truc J'ai évidemment raté un truc On n'a pas des astuces quelque chose comme ça Trouver le panneau Non mais c'est ça le panneau je suis con Voilà Salut Allez hop reste au sol toi Coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied, on économise l'arme Est-ce que je peux te taper la tête, non Allez, reste au sol, là Putain, mais t'es invincible Allez Ça dégage Eh, par contre, là, je suis en train de te matraquer Là, j'ai aucune peine, votre arme a cassé, rien n'a pété, moi Rien n'a pété Hop, hop, hop Voilà, fini au sol Terminé Peser emballé Bon c'est plié Par contre j'ai plus d'armes hein. Il me reste plus que du bois hein. Ok barre de santé Je suis au maximum Tellement je suis fort Incroyable Waouh Ok Ok on récupère tout ce qu'on peut Carte de la résidence Ok Ok Bon il se passe des choses bizarres hein. Il se passe des choses bizarres évidemment Non mais les gars Par contre ça va être très très Ouais je t'ai fou toi Ah oui je peux esquiver c'est vrai Coup de pied Hop Ça dégage hein. Hop Hop j'esquive Attends je m'entraîne hein. C'est le but du jeu hein. Regarde viens là Hop J'esquive Hop coup de pied Hop Ah dommage voilà. Attends, je m'occupe juste de lui, comme ça c'est fait. Voilà, hop, je recule, incroyable. Ah oui, on peut envoyer les bâtons, c'est vrai. Ah ouais, mais j'aurais pas dû, putain, quel con. Attends, bouge pas. Hop, ça dégage. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. J'adore dire ça. Hop. Ensuite, ça, ça, ça, ça. ça mais c'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie carrément. Par contre, là, j'ai un problème. C'est qu'il va falloir que tu restes par terre là. Là c'est un petit peu gênant ce qui se passe, attends je récupère ça Hop, voilà, et hop, ça dégage Allez, merci, bonsoir euh, Je vais récupérer tout ce que j'ai jeté quand même Voilà, ça c'est pas mal euh, J'ai de nouveau donc une Bois brûlée. mais pourquoi je peux pas l'avoir dans ma main là Le bois brûlé, je comprends pas Si ça je peux F4 Abandonné, ouais mais je comprends pas Pourquoi je peux pas utiliser. genre ça c'est rouge je, je comprends Mais ça c'est pas rouge Je ne comprends pas Bon, on va toujours garder un truc dans la main, c'est quand même sympa. Allez, lecteur digicode. Bon, et eh bah ben c'est parti pour l'exploration. Il veut que je monte, mais attends, on n'est pas là pour ça. On est là pour explorer avant toute chose. Regardez à gauche. Alarme Certains véhicules, objets et bâtiments sont équipés d'une alarme. Les endommagés déclenchera une puissante sirène de sécurité qui attirera les zombies. Détruisez les boîtiers d'alarme. Ah ouais, putain. Eh ben, je fais comment moi pour détruire les boîtiers d'alarme Ah bah ben, du coup maintenant j'ai peur de déclencher une alarme S'ouvre par le l'autre côté, évidemment Tout s'ouvre de l'autre côté, c'est incroyable De l'adhésif c'est chouette ça pour se scotcher euh, le zizi Ok, excusez-moi, chacun c'est délire Bonjour, très joli là hein Oh attendez, on va juste profiter oh. Chez Emma Jones, c'est là-bas, très bien d'accord il n'empêche que là Los Angeles ça fait rêver hein. Ah waouh Ah mais il y a des zombies dans l'eau Incroyable Ils sont en train de vivre leur meilleure vie en fait Ok on a eu la petite lampe torche. Voilà bonsoir Ah putain mais je suis curieux Eh, Je suis quand même curieux on a raté quelque chose Ce serait dommage franchement ce serait dommage On va redescendre les gars On va redescendre Hein Je me chie dessus Bon, où est le boîtier d'alarme Je ne sais pas. Ça, C'est ça le boîtier d'alarme Ok, les épées, très bien, bonsoir. Comment on récupère des choses, hein C'est pas mal. Euh, ok. Bah, j'imagine que si je tape ça, je vais tout casser, donc euh, je vais pas toucher. Bon, bah écoutez, au moins j'ai récupéré des, des trucs. Allez on y va, on perd pas de temps, je me chie dessus Je me chie dessus, je vais avoir du mal hein. Je vais avoir vraiment du mal, mais je vais assumer Je le fais pour vous messieurs dames, on est ensemble carrément Hop, pardon ah Putain C'est pas vrai Oh non par contre ça, ça va être très compliqué hein. Ça va être très compliqué, hop ça dégage Restez par terre tous Allez hop Hop, hop, hop, voilà, voilà Je te respecte pas, t'es qui, je sais pas Hop Voilà j'enchaîne, hop Esquive euh, Je suis dans la merde un peu là non dégage Allez arrêtez s'il vous plaît S'il vous plaît, plaît. C'est pas cool Vous êtes trop nombreux C'est pas légit. Oh non bah ouais mes frères C'est pas légit. Attends attends y en a un là Hop je le termine Hop esquive arrière Hop coup de pied Coup de pied Coup de pied Coup de pied Coup de pied Je récupère un truc Mais c'est pas vrai Dégage Ok, ok Je sais pas s'il y a moyen de faire des combos genre spécifiques Oh putain, je l'ai cassé en deux le mec Ah mais on peut donner des coups de patate Voilà qui fait plaise Coup de pied, coup de patate, ça dégage Hop, pareil, voilà Aucune peine Voilà, comment je me soigne Je ne sais pas H, ok, je me soigne Coup de pied, voilà Et surtout, reste au sol Comme as Voilà et je récupère une barre de céréales, parce que le céréal. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon. Une queue de billard. Ah oui, c'est un billard. Incroyable. Attendez, on peut peut-être faire une petite partie de billard Queue de billard. Oh. Ah. Ah, c'est pas exactement comme ça qu'on joue au billard, mais enfin... Mais enfin, mais enfin, ça doit faire mal quand même, hein. Alors, hop là, je casse tout parce que je me trouve de touches à chaque fois, c'est incroyable. Euh, ah, j'étais pas obligé de me claquer une seringue, visiblement. On a de la bière, vieille bière. Oh, c'est en français. Oh, la bonne bière pression là. On reconnaît, on reconnaît. Bon, c'est pas de la météore, mais enfin. Très bien. Excusez-moi, moi quand je vois de la bière, j'ai tendance à rester longtemps. Alors, ok, bon là, il y a plein de choses qu'on peut boire, mais je n'ai pas soif. Ouais, une bonne bière, t'as pas besoin d'avoir soif hein, quand même pour boire. Bon. Ici j'ouvre. Oh, ah. Different code. Different code. Yep. yep, yep. Different code. Ah. ah. ouais, on est derrière. Alors je peux ouvrir là ici. Voilà, et là on est de nouveau. So hot. So, oh yeah, you hot. You hot my man. Voilà, donc là on revient à l'arrière. Voilà, comme ça au moins c'est ouvert, ce qui permettra de faire rentrer tous les euh, tous les zombards. Je pense que c'est une bonne idée verrouillé oh. Je sais pas si c'était une bonne idée de tout ouvrir Bon Trouvez le code du portillon arrière Qui est donc juste ici Pas de problème euh, Bah écoutez je vais m'occuper de ce gros tas là Excusez moi c'est un petit peu vilain ce que je dis Euh Ah merde je... Ne vous y méprenez pas C'était pas vexant à la base C'est juste parce que vous avez une forte. Une, une forte. Ah! Attends! Ah, voilà! Attendez, moi je suis très mauvais en. En clic, tout machin là, comment on dit, vous savez, les, les QTE là, voilà! Et par contre, la, la batte de. De billard! Euh, ok, bon ben voilà, euh, je suis pas très bien niveau santé, mais je me dis que je vais pas user une seringue, étant donné. que je n'en ai que deux. Euh, attendez, hein, je fais un petit peu le tour du propriétaire. Moi, vous savez que, bon, Los Angeles, ça me fait kiffer. Donc, si déjà, voilà, regardons un petit peu la vue. Voilà, on a vu la vue. Allez. Oh On peut ouvrir. Non, c'est verrouillé, bien sûr. Ça me paraissait trop simple. On prend notre temps, messieurs-dames. Bon, c'est encore la phase tutorielle, mais bon. Quand même. Oula. Oh, yeah. Uh -huh. Oh, c'est un sauna Incroyable, hein trop bien les Ok Ah bah on est de nouveau en haut Ah ouais Ah bah c'est bien Ouais mais bah, par contre si tu respawn dans l'infini il va te faire foutre toi Le truc qui respawn dans l'infini ça va la comédie hein. Je prends une petite boisson Je peux sauter Ok Ok Ok Ok Ok Euh okay. okay. J'ai un bug, attendez j'ai un bug Je peux plus toucher ma touche Q Comment ça Ok le jeu bug, bonsoir, je marche tout seul Ok j'ai trouvé la solution, très bien Bon écoutez ça c'est fait, euh, alors On récupère des pièces, on a une note On a une note, comment j'ouvre la note Ah Code du portail Oh bah ben voilà, 1975 Incroyable Et le portail est derrière, j'ai réparé votre portail voilà, 1975, allez On a le code messieurs dames, on peut se barrer Et ça, ça me fait plaisir Hop, euh, attendez avant toute chose On va quand même explorer si déjà on est là Qu'en pensez-vous Hein On va reprendre une arme quand même dans la main, ce serait chouette euh, Comment je fais Oh une pelle Oh, oh la pelle c'est mortel hein. La pelle c'est mortel Oh on est de retour euh... Uh -huh. Pas sûr que ce soit une bonne idée euh... Ah C'est bon, c'est bon, c'est bon Allez, on va aller faire le code 1975 <rire> 1975 C'est par ici Hop, voilà Ah mais il avait pas besoin de retenir en fait Oh mais ma foi Ok eh ben, Oh, il y a les pompiers et tout qui étaient déjà là, les secours Les paramedics Par ici Amy. From the crash? Let me in already. Oh, uh, okay. Come in. Tu adorable. I did it. Allé go go go go go. Just need to rest. Get in. It's crazy It's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm okay. I uh, just Ugh, my head is splitting. <laughs> Get away from this house, you- freak! what are you devil doing? Give me the gun. No! You have been bitten. You will turn, eat as I know. I've seen it now. Get away! Andrea, they were at the crash. I invited them. Just give me the- No, I will not have this devil in my house. Uh, your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Oh, Gun! Stop shouting. I need a timeout. Emma, uh, well, we, we've got a problem. Um, our friend here has been bitten. So? Uh, what the bloody hell does that mean? Uh, it means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. definitely not my job description. <coughs> oh God. Oh they turning? Oh Oh I'm Oh Oh God. Oh Oh God. Oh Oh God. Oh Oh Oh Oh Oh Michael fainted, and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Both got lucky. You can take these off, I'm feeling okay. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. Well, the fever's gone, that proves... No, it proves nothing, okay? mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And-and I can't get hold of my agent or my manager. You got me? I kicked a bunch of zombie ass already. I am 110% Team Living. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get two minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! You can't leave me like this! Let me help! Shit! Okay, they're they're toy cuts. Just press the button! Come on! <laughs> <rire> ah ce jeu Allez let's go Eh Genre, genre c'est que maintenant que les infectés Ils essayent de rentrer dans le bâtiment c'est ouf Qu'est-ce qui se passe Voici le jeu de compétences Ah les compétences sont des mouvements Et bonus de combat qui apparaissent Ok pour faire des enchaînements etc d'accord Donc euh, ouais c'est un petit peu comme évidemment Beaucoup de... voilà il y a Des compétences qu'on peut débloquer bien sûr des aptitudes On débloque des cartes on peut les sélectionner C'est chouette Voilà donc là j'imagine que euh, Il va nous expliquer ce qu'on va pouvoir faire voilà rang de l'endurance quand elle touche avec un lancer d'armes D'accord bah écoutez Est-ce que... Non remets là mais non <rire> Voilà Allez c'est parti niveau supérieur On est niveau 3 bien sûr Let's fucking go Oh my god Give bah ben non, mais faut pas ouvrir Wish me luck. Mais il n'y a pas à ouvrir, il a pas Il a pas, il a pas Hop, ça dégage <rire> Allez Nouvelle carte survivant euh, Ça veut dire quoi, ça rend de l'endurance Mais ça j'ai déjà vu Ah non, voilà, appuyez sur E en l'air Déclenche un puissant coup de pied Oh ouais Trop bien Appuyez sur Alt-G d'une direction pour éviter les attaques Est-ce qu'il veut bon moment rendre l'endurance Ouais euh, D'accord on va essayer le. On va essayer de sauter courir. Hop Ouais Allez reste au sol toi. Moi juste pas ma pelle. D'accord. Bon bah ben, j'aurais usé ma pelle. Attendez, on va faire le truc. Hop oh Incroyable ah, Marche pas à tous les coups Ah ça c'est pas cool C'est pas cool Et hop là, deux pour le prix d'un Ou un pour le prix de deux. To close your gate, guys. Hop. et ça dégage j'aurais bien aimé enchaîner avec l'autre malheureusement d'accord <rire> un petit soda entre deux bon pourquoi pas <rire> pourquoi pas euh, qu'est ce qui se passe ici disjoncteur ok trouver un disjoncteur bon bah on va trouver un disjoncteur y a pas de problème il a pas de problème donc on va aller dans le garage on va aller dans le garage A la one again Pas si ouf que ça en vrai ça hein Mais la pelle elle est incroyable C'est dommage que les outils se cassent Oh Ok Ok rien à récupérer ici Des pièces Très bien Du feu attention parce que le feu ça brûle euh, Du soda Glacière Tu refais plus jamais ça C'est certainement moi qui l'ai ouvert mais ça m'a fait peur Trousse de soins, étoffe, adhésif, bidon oh, On a pété moi du bidon d'eau Ah si pour éteindre le feu Incroyable Mais ce jeu est dingue Ce jeu est dingue et là on a le euh, disjoncteur Mais c'est incroyable est, Il est incroyable ce jeu Et on peut attaquer avec un disjoncteur Mais non Attendez je vais attaquer avec un disjoncteur Ah bah ben voilà on va pouvoir le faire Allez salut hein oh, C'est pas si ouf que ça en fait Voilà Hop, reste au sol toi Je dis reste au sol toi, eh, va au sol toi Mais mourrez tous Allez tous en enfer Oh non Hop là Hop je saute Et ça dégage Hop j'enchaîne Ok j'enchaîne, c'est qui j'enchaîne je ne sais pas Dégage. Eh hey, tu fais quoi Reste au sol. Oh non Pas cool Hop les tétons. Dans la gueule. Dans la gueule. Dans la gueule. Voilà, moi, j'ai pas le temps pour, pour tout ça. Trousse de soins, je ne peux pas. Ok. J'en ai 5 au max. Alors je vais me soigner. Alors attends. Comme ça. Voilà, comme ça je récupère. Ok. Ben c'est plutôt pas mal Donc là on a fermé le portail grâce au disjoncteur Incroyable Donc là évidemment les monstres ne peuvent plus passer par dessus C'est évident <rire> wow. Allez let's go Ah il va durer une heure ce premier épisode J'espère que ça vous fait kiffer Ça me fait plaisir Andrea ça va Ah. safe. Ouais Prends pas la confiance Allez hop Chalk one up for team living. <laughs> <sighs> Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. I oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here not is... Undead. You can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, um, a person here. A, a lead protector. And emma I will be your protector. Ah ah <rire> moi j'adore ils ont un humour à la gta je trouve un peu rockstar games ils ont vraiment le même humour je trouve et ça ça me fait kiffer allez okay oh putain don't touch her sam you hear that eight ball line I saw the cue and mm. nailed it. You're shot. I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call anytime in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this. Oh, bon, si ça c'est pas le manager, get je le coupe une Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Guess again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Me? This motherfucker? This motherfucker. So you're not special and we're doing fine, thanks. I'm immune? You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. And you know you do. I'm immune! Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean, being Très bien, bah écoutez, on est immunisé bien sûr. Eh, ça nous étonne absolument hein. euh, voilà, boisson il y a des boissons argentes partout, c'est absolument dingue. Et il y a même pas de bière, c'est ouf. Bon, appelez la cavalerie. On va aller discuter avec Sam qui est là-haut. Vous avez des emplacements de compétences vides. Eh bien, on va en profiter pour se les mettre. J'imagine qu'au début, ça va aller très très vite tout ça. Donc là, je viens de débloquer. Attention, docteur, utilisez une trousse de soins. Déclenche une forte explosion qui réduit la stabilité des zombies proches. Putain, mais ça. Eh, mais à la fin, on va être. À la fin, on va être badass là. Avec ces 4 cartes, déjà, on fait des trucs de zinzin. Euh, ok, les escaliers ici, c'est cool. Eh bah, écoutez, Elisabeth. Bien mignonne Elisabeth, Los Angeles, bon, la classe, c'est LA beau gosse, salut Carlos, mais c'est qu'il y a du monde ici là, Ronnie, mais attendez, mais c'est quoi tout ce non, monde Mais et pourquoi il y a autant de monde d'un coup là, c'est incroyable, dis-moi tout Sam. Sam, if we're immune, immunes, we nous devons juste aller vers the autorités et tell dire. Bien sûr, si vous voulez être dissected. Quoi Nous serons VIPs. R.I.P.'s. Emma's got six months of food in the basement. We can wait it out here. Six months? I need out now. National trials for the Paralympic team are next week. I have to be there. You're immune. You ain't bite-proof. I'm strong and fast and young. I know I can make it out. You don't know shit. <sighs> out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. I've sacrificed too much to just give up now. Ah, Alright. It's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce Grab that machete. Oh, you move the machete. Incroyable. Okay. This is how you give us some spice. You'll need parts though. Take some of this shit lying right here. You really walked into a zombie outbreak to save Emma? Should never have left her. It was just. I was young. Ok, des pièces ici et là. D'accord. Bon, la machette malheureusement, elle va pas être euh, illimitée. mais C'est un petit peu con. Euh, moi, ça m'embête. I... <rire> ok, on a un établi. Euh, il est là, bien sûr, bah, évidemment. Et là, on va pouvoir crafter des choses. Établi. Pour réparer vos armes Ah D'accord la... bah, Ça répond à la question que je me suis posée tout à l'heure, en fait. Seules les armes de qualité inhabituelle, rare ou supérieures, peuvent être personnalisées. Ok. D'accord. Donc, euh... personnaliser une arme. Donc là, en l'occurrence, la machette. Je peux... Euh... Euh, ok. Ah, maintenant, elle est électrique. Non, mais frérot, euh, toujours plus, non D'accord. Bon, mais bah, maintenant, elle est électrique. Euh, Avantage. Récupérer des pièces Oui mais je peux savoir ce que c'est comme euh, amélioration ça Amplification d'accord C'est bon Ah ouais c'est bon Manche renforcée bon ça on peut pas toucher d'accord Ok donc là on a euh, une machette électrique Et du coup Ces fameux outils là que je me demandais Pourquoi je les avais dans l'inventaire etc Et bah normalement non, je peux pas les réparer Je peux pas les Réparer par contre mais c'est à dire quoi récupérer Ah oui voilà, je peux les réparer ici, si, si, tout à fait. Tout à fait, donc là, euh, moi ce qui m'intéresse c'est la pelle. Donc là j'ai récupéré la pelle. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire Oh. Je crois que j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire. Euh, ça m'apprendra. Donc là je peux fabriquer des trucs. Bon, visiblement non. Euh, ok. Ah oh, j'ai fait une bêtise. Récupérer. Bah en fait, la traduction, elle est débile. Ça veut dire dropper, c'est ça Ah non, j'ai récupéré les pièces, en fait. Ok, j'ai désassemblé, le... désassemblé le truc. Qu'est-ce que tu veux, Carlos Tu veux quoi, mon frère ah c'est un marchand ok Je peux peut s'échanger des trucs Donc je peux lui vendre ou acheter euh, Alors évidemment la machette je ne vais pas te la vendre Je peux te vendre des pièces Bah justement que j'ai désassemblé comme un débile euh, Mais je vais t'acheter Bah rien du tout parce que j'ai euh, Je crois que j'ai un maximum de euh, soins Ah pas de viande Ah bah ça c'est gratuit merci mon ami Qu'est-ce qui est gratuit encore des plans Trousse de soins Ah bien ça va me permettre de fabriquer des trousses de soins c'est ça Incroyable Bon rien d'autre n'est gratuit Bon bah alors tant pis <rire> Attends du coup Fabriquer je peux fabriquer Ah bah voilà du coup je peux Ah mais c'est les plans purés. Maintenant je peux fabriquer les trousses de soins Il faut adhésif, étoffe, produits chimiques J'ai tout ce qu'il faut Et pourquoi je peux pas Suivre hein Pourquoi je peux pas fabriquer Vous avez actuellement 5 médicaments Euh bah c'est parce que j'en ai déjà un maximum je pense Ouais j'en ai déjà un maximum Ok euh, niveau armes Bon du coup c'est con parce que j'ai cassé des armes oh. Oui oui attends Attends juste du coup je peux acheter des plans Je peux acheter des plans pour avoir des superbes armes Non pièces non Bon oh, bah d'accord Ok faites savoir à Emma que vous sortez pour trouver les autorités Ok on va aller trouver les autorités On va faire ça dans le prochain épisode On va pouvoir mettre du stock là dedans également D'accord très bien Bah écoutez est-ce que je peux faire ça Ok, bah tous les trucs rouges, parce que je sais pas du tout à quoi ça sert, je vais... Euh... Enfin, c'est pas que je sais pas à quoi ça sert, c'est que je peux pas les utiliser. Donc tout ça, ça dégage, je récupérerai des pièces sur place, je vais garder du coup ça. Et ça, ça va être très très bien, ça devrait même me suffire. On va s'en arrêter là pour ce premier épisode, plutôt sympa, agréablement surpris du jeu, j'aime beaucoup. Euh, entre euh, humour un peu euh, à la rockstar game, je trouve, et puis voilà, pour moi c'est vraiment la découverte. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Le dislike si ça vous plaît pas, le commentaire qui fait plaisir J'ai hâte de vous lire, et puis si vous me découvrez Et que vous n'êtes pas abonné et que je vous intéresse Alors, que je vous intéresse, ne vous y méprenez pas n'hésitez hein. <rire> ben, pas à vous abonner Waouh Et activer la cloche Sur ce panneau Hollywood Plein de bisous les amis, c'est colo ciao tout le monde